Eh bien salut à toutes et à tous, il est 18h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exclusive, je suis très contente de vous retrouver pour la découverte de Way of the Hunter. Le chemin du chasseur, les amis, un tout nouveau jeu développé par Nine Rocks Games. Et édité par THQ Nordic, que je remercie énormément. Voilà THQ Nordic qui m'ont fait confiance pour cette découverte exclusive. Le jeu sera disponible sur toutes les plateformes, évidemment, next-gen et sur PC. Ça sortira mardi 16 août, très bientôt, vous l'aurez compris. Un jeu de chasse qui se joue d'ailleurs en solo, mais aussi en multijoueur. Voilà, vous pourrez jouer euh, avec euh, vos amis. Alors de la chasse, c'est bien beau. Moi d'ailleurs, je ne suis pas du tout un connaisseur de la chasse, bien au contraire. Mais c'est surtout un très très beau open world, on va le voir. Alors, il y a des paysages américains, européens également. On va pouvoir découvrir différentes espèces. Et potentiellement, ça va nous initier finalement à la chasse éthique. Euh, puisque bah, du coup moi c'est vrai que j'ai des a priori sur la chasse hein, très honnêtement et du coup ça va peut-être nous permettre de voir une autre facette finalement euh, de cet univers et on va pouvoir aussi voir euh, des changements euh, d'écosystème voilà puisque l'écosystème va réagir et s'adapter en fonction de nos actions donc les amis sans plus tarder parce que j'ai vraiment hâte on est parti pour commencer la partie je compte sur vous pour euh, bombarder la barre des likes parce que c'est de l'exclu et ça fait plaisir et je remercie encore une fois THQ Nordique pour leur confiance. Bon visionnage à tous, bonne découverte. J'ai très très hâte. Elliot Little speaking. Hey, Grandpa. I'm getting closer to the lodge. Your phone magically erased all the contacts again? River. Nurse Ellen was helping me with it, but she said she doesn't know how these old fashioned phones work. I'll help you with it when you return. Oh, I'm so grateful you decided to help me with the Bear Den Ranch. Competition is growing every day. Ethically hunted meat with government inspection? Sounds like a pretty niche market. You'd be surprised. But the demand is rising every day and with the hoax about the disease spreading uh what I, i can't hear you river can you hear me better now yep way better the service in the valley is really bad so i'll make it quick i've sent you a package a day ago but i'm not sure when it will arrive just make yourself at home and Maybe greet your old friend Echo. You know, it's been a while. Oh God, I forgot about her. How long has it been? Ten years. I hope you didn't forget the keys. Oh God, I did. What should I do? <laughs> Don't worry. The spare is in the usual spot. All right, I'm here. I'll call you later. And be nice to the nurses. Tell them to be nice to me. I'm always a gentleman. I'm kidding. Or I guess I should start calling you river now. Welcome to the Nes Perse Valley. Aïe aïe aïe, c'est trop stylé! C'est trop stylé! L'introduction est déjà parfaite. Magnifique! Et eh bien voilà, on incarne. River, to the valley of river. Et on y oh, est... Oh c'est beau Ça y est on peut jouer Oh oui on peut totalement jouer. On y est Oh c'est beau C'est beau, c'est beau la montagne Bon bah c'est les USA hein, bien évidemment. Euh... Incroyable Donc nous sommes arrivés voilà au... à cette espèce de chalet. Donc le chalet du daron. Hein, voilà. euh, comme vous l'aurez compris, le daron qui est un petit peu malade apparemment. Enfin euh, un petit peu ou beaucoup hein. Vous savez que j'aime bien atténuer toujours les trucs Mais on espère euh, qu'il va bien En tout cas avec les infirmières ça fait plaisir Alors voilà on peut se déplacer En savoir plus euh, Donc là je joue à la manette hein. d'ailleurs pour ceux qui se demanderaient euh, Sachant que je suis plus trop joueur manette Mais je me suis dit voilà ça peut être sympa de, de, de réessayer euh, Si jamais je galère évidemment je peux switcher très rapidement au clavier souris Mais, euh, mais voilà ça me rappelle un peu à l'ancienne De jouer à la manette donc, donc j'aime vraiment pas mal euh, Instinct de chasseur Ok, on peut avoir un instinct de chasseur. D'accord. Bon, bah ça, hey, c'est comme dans tous les jeux de chasse, j'ai envie de dire, à mon avis. On va pouvoir justement voir des traces de pas ou des choses comme ça. Euh, maintenir pour les objectifs. Euh, alors, attends, tac. Ah, ouh Là, on a une petite carte. Pleine de l'ours. Voyage rapide. Là, on est au ranch de l'ours. On a un véhicule. Et un point d'interrogation. On ne peut pas voir les objectifs. On a une encyclopédie. On a le personnage journal de chasse, il y a un système d'accord de talent ah j'adore, oui second souffle, temps de maintien du souffle augmenté de 25%, ouais ça va sniper les gars, ça va sniper et on a un mode photo et les paramètres ça par contre j'ai déjà vu euh, tout à l'heure, ok donc ça c'est cool c'est plutôt pas mal, on peut attends si j'ai bien compris, je vais éviter de me prendre tous les murs on peut courir de cette façon, très bien Oh, c'est beau là on peut faire un petit peu le le tour du chalet, nouvelle mission ajoutée vous pouvez désormais suivre l'histoire de River Knox et de son grand-père. Sinon, vous pouvez faire le choix de chasser librement. Mais non, vous pourrez reprendre le cours du scénario à n'importe quel moment. Donc voilà, c'est vraiment un open world. <rire> en vrai, on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Bon, là, évidemment, euh, c'est de la découverte. Donc on va suivre... Euh on va suivre le scénario. Je vous laisse lire si vous voulez voir, mais je pense que c'est juste le petit didacticiel. Pour commencer, récupérer le double des clés dans la boîte aux lettres. Et oui, le daron, évidemment, puisque on a oublié nos clés. On est des, on est des idiots. Et oui, heureusement, le double des clés est toujours très mal caché. Personne ne peut s'en douter. Exactement. Euh, Passer la porte d'entrée du gîte. C'est parti, on va rentrer dans le gîte. J'adore, j'adore. Allez, c'est parti. Bonjour ça fait longtemps. Et oui, ça fait longtemps. Même moi, je, je ne sais absolument pas à quoi ressemble. Mettons-nous au travail. Stocker et équiper des objets. Ah. Stocker des objets. Le nombre d'objets que vous pouvez emporter à la chasse est limité. Très bien. Bon, si jamais j'ai besoin de, de, de conseils, je, je regarderai. On a un espace de stockage. Vieille carabine. Hein Vieille carabine. Si je peux faire comme ça. Ah D'accord, donc dans le coffre, il y a la carabine. Hop, je la prends. Et je peux même mettre, eh ben, <rire> la lunette, évidemment. Hein, sinon, comment on fait Je peux aussi mettre ça, là Ah non, c'est pour mettre le sniper en secondaire. Enfin, le, le fusil, pardon, c'est pas un sniper, excusez-moi. Je sens que euh, le jargon de la chasse euh, va me faire de... des histoires. Euh, ok, donc là, on est bon. On a sommeil, on peut dormir. Ah, on peut choisir jusqu'à quand dormir. Véhicule, on peut choisir la voiture. C'est trop stylé, ça, on va partir sur un... On va partir sur la voiture jaune, hein, c'est quand même plus stylé. Euh, <rire> on a une boutique. Ok, donc on a 150 pièces en haut à droite. Et on peut acheter. Oh, et oui. On peut upgrader clairement. Euh, attendez, c'est pas tout parce qu'on a aussi. Des meilleures jumelles. À Apo à wapiti. Hum, c'est le clairon C'est pour faire du bruit Mais non Ah ça, voilà, et ça, ça me fait kiffer. On peut avoir des meilleurs. Euh, des meilleurs viseurs. Qu'est-ce que c'est que ça Permis privé du bassin des chutes. Ah, est-ce que c'est pas pour euh, avoir des permis de chasse Avoir des zones de chasse, je pense. Hein. Alors s'il y a des chasseurs, hein, vraiment dans les commentaires, je suis preneur de tous vos conseils et tout, clairement. Euh, là je peux dormir, ça ne m'intéresse pas, je peux utiliser l'ordinateur. Robert McKay, la maladie se répand. Une nouvelle personne a été hospitalisée dans des circonstances étranges après avoir consommé de la viande de serre Faites passer le message pour sauver le monde. Oh, merde je t'en prie, ne me dis pas que toi aussi tu es allé voir ce site web de théorie du complot. <rire> cette maladie n'est même pas réelle, il n'y a aucune preuve médicale. Tiens, ça me rappelle quelque chose, c'est rigolo ça. Il euh, y a des preuves, le gouvernement a décidé de ne pas nous les montrer. Cet article ne cite aucune source. Tu veux bien arrêter de répandre cette fausse rumeur Ok, donc il y a une histoire de. On m'a dit que tu avais fini à l'hôpital, c'est à cause de la maladie, c'est ça Tu dis que c'est ton corps, mais je n'en crois pas un mot. Et oui, donc en fait, notre daron. Ne parle pas à mon fils. Je pense que j'ai tout dit dans l'objet. Tu as anéanti ma femme. Avec ton loisir cruel, et je ne veux pas que mon fils subisse le même sort, sa vie et sa carrière sont à Los Angeles, il vient t'aider uniquement par compassion et à cause de ton chantage émotionnel, n'essaie pas de lui retourner la tête avec tes histoires et je t'ai de lui passer à l'avenir. Eh ben la maman elle est pas très gentille hein, si j'ai bien compris. Hein. On sait comment elle s'appelle On sait pas comment elle s'appelle. Bon très bien, Bon, c'est un couple divorcé hein, nos parents. Et euh, le papa est bien passionné de chasse et ça se répercute sur nous et ben, c'est bien sympa. Attendez, j'explore un petit peu rapidement. Euh, gestion des équipements. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Pour sélectionner une arme à feu, ok. Un équipement, jumelle. On va voir ça dans quelques instants. Euh, détails contextuel. Ah ouais, il y a de l'eau et de nourriture, etc. Oh là ça va être assez amusant. Euh, modifier le présentoir. Mais non, mais c'est incroyable. Oh là là là là. Ok, bon, là, évidemment, on n'a rien, rien à faire, mais... Alors, le feu qui... D'accord. Le feu, il était déjà allumé. Bon, très bien. Allez, on va accéder au balcon. Comment on fait Est-ce que c'est par là Je doute. Par contre, je peux pas récupérer ça. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Bon, ben bah, on va monter. Ah, bah, voilà. On va monter par là. Bah C'est parfait. Je suis intelligent, des fois. Euh, ok. Montons, montons. C'est bien mignon. Bon, les, les animaux empaillés, euh, je sais pas vous, mais ça, c'est juste un truc dont je suis pas fan, hein, clairement. Euh, mais voilà. Forcément. Alors, les jumelles si je fais ça Pas du tout Ah ça y est j'ai sorti les jumelles Ah Très bien alors attendez bougez pas Je fais des tests ok Je pense que je peux zoomer non Ah non par contre je peux mettre des marqueurs Hum Ok Alors attendez si vous, si vous repérez un animal Activez l'instant du chasseur pour obtenir bah, toutes les informations qu'on veut d'accord ok très bien eh bah ben, si c'était aussi euh, aussi facile, tout le monde oui, le ferait. d'accord À bientôt, Echo. Inspectez la carte dans les bureaux pour vous remémorer les environs. Ah, on va aller voir Echo. Je sais plus c'est qui, mais il l'a dit dans l'introduction. Ok. Eh bah ben, écoutez, quand je saurais comment quitter... Voilà, je ne savais plus comment faire. Comment j'enlève les jumelles Je ne sais pas. Bon, euh... Ah, j'ai allumé. allumé une lampe torche. Comment, je ne sais pas. Ok on vient de passer à l'arme, Oh. alors attendez point zéro, ok zoom, on peut zoomer, oh ol ol ol ol ol'. et on peut retenir évidemment la respiration, ça c'est le grand classique, ok on va y arriver, on va y arriver, juste le temps de prendre en main euh, correctement le jeu, ça va me prendre un petit temps euh, d'adaptation mais euh, ça va le faire, et puis par là on a quoi on peut pas y aller si on peut y aller eh ben on a un balcon d'un autre côté, voilà, c'est un petit peu moins euh, Un peu moins joli la vue forcément. Eh hey laisse la porte ouverte. Allez, on est parti Moi j'ai envie de, de chasser là. Évidemment je pense que c'est pas non plus fait n'importe comment, ça ce qui est cool, c'est qu'on va pas tuer à tout va, je pense. Enfin sauf si on veut le faire, mais bon. Soyons pas euh, méchants. Nespers Valley, grassland habitat. Open country for beginners and seasoned veterans alike. The meadows serve as prime feeding areas for both pheasants and badgers. Undisturbed grasslands with tall grass have the potential to hold a lot of small but also some bigger game. Ok, d'accord, très bien. Echo, montez dans la voiture. Ok, bon, on va aller rejoindre Echo du coup. Ouais, attendez, on va rouler là Non, on va rouler. On va rouler, c'est incroyable. J'aimerais juste, par contre, il faut vraiment que je comprenne Comment faire pour ranger l'arme C'est un truc de fou. Alors, attends. J'ai trouvé comment faire pour la lumière. Ça, c'est pas mal. Ok. Ah Jumelle. Ah, je pense qu'il faut que j'appuie longtemps. Ok. Ok, c'est bon. D'accord. Non, parce que c'est bien beau, mais se trimballer avec un, un fusil à la main tout le temps, c'est un peu c'est un peu limite. Donc, voilà. Oui, on va conduire, messieurs dames. On va faire vroom vroom. Donc là, évidemment, c'est le, le tuto. Hein. C'est le début, c'est la découverte. Donc, forcément... Faut pas s'attendre directement euh, à des trucs de malade. Ok, B pour sortir. Ok. Oula. Ah oui d'accord. Ok. Alors ça va être assez amusant la maniabilité, mais ça va le faire. Allez, c'est parti. Et on peut changer de caméra. Oh. Oh bien. Oh bien. Pas une bonne idée. Pas une bonne idée. <rire> On va rester comme ça. Eh, c'est beau, hein. En fait, on se rend pas encore compte, mais c'est vrai que bah, c'est un open world. On va vraiment pouvoir se balader partout, quoi. Et maintenant, c'est à gauche. Ok. Oh, lolo. Lo, lo, lo. Tu me demandes de ces trucs, frérot. C'est pas indestructible, hein, tu m'as dit. Hein. Ça passe. Ça passe de ouf. Prenez la première à droite vers un parking improvisé. Euh... Poursuivez votre chemin à pied Ah faut que j'aille à pied là Eh t'as cru Je vais gratter tout ce que je peux Je vais gratter tout ce que je peux mon pote <rire> il, est, il est malade lui Voilà Il est là mon parking improvisé Alors ça c'est instinct du chasseur Ça c'est le klaxon. Et ça c'est pour sortir du véhicule Ok <rire> on y arrive Allez bah écoutez on va, on va monter euh, on a en bas à droite je suis en train de voir l'indicatif Alors on peut s'accroupir On peut sauter Est-ce qu'on peut se coucher Ah bah ben ça me paraissait évident Oh c'est sympa Par contre à quoi correspond Attendez il y a des bruits bizarres Il y a des craquements de bois frère Hein Oh regardez instinct du chasseur Espèce animale Analyse du bruit Il euh, y a un loup qui est pas loin il y a un cerf aussi, ça c'est pas grave. Mais il y a un loup qui est pas loin. Uh -huh. Alors dans ce cas-là, maintenant que j'ai compris comment ça marche, j'aimerais bien récupérer une arme. Bon, c'est pas pour autant que je vais réussir à me défendre. Hein. Allez, on y va. On va monter euh, la colline. On va galoper. Bon, je vous le dis, je préfère... Je vais quand même jouer euh, clavier-souris, clairement, hein, les gars. Pour... Pour tout ce qui va être... Euh, Maniement des armes. Non mais il y a des bruits trop bizarres. Il y a du sang là. C'est pas du sang, c'est tout simplement des feuilles rouges. Ok. Allez, on y va. <rire> Putain, pourquoi je, je stresse alors que c'est super beau Il y a quand même des drôles de bruits. Hein. <rire> <Y a des> il <rire> y a des craquements. J'ai jamais entendu ça en forêt, hein, très honnêtement. Bon, bref. Enfin les craquements, euh, si bien sûr, mais... Euh Oh, une échelle. Hop. Ne me dis pas qu'il n'y a pas d'animation. Bien sûr que si. C'est un bon jeu. C'est bon ça. Allez, on est solide. On est solide. Hop là. Oh, une pierre. Voilà. Long time no see, my friend. Ah non oh non je viens de comprendre ok bon très bien euh, pour utiliser le voyage rapide oui donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs donc on va pouvoir voyager rapidement oh ah, d'accord c'est un stand de tir en fait ok c'est un stand de tir euh, alors là il nous explique comment viser etc etc c'est pas un problème moi les gars euh, je suis un, un expert donc je vous montre juste où on est, voilà. On est juste là, malheureusement, euh, le point d'interrogation, ça devra attendre. Et la voiture, par contre, elle se téléporte pas avec nous, c'est dommage. Enfin non, c'est bien fait, mais ça va nous faire chier. Alors, euh, réglez le point zéro de votre carabine. Alors, le point zéro, qu'est-ce que ça veut dire, ça Là, il est à 150 mètres. Ça me paraît pas mal. Toucher une cible dans les organes vitaux. Regardez bien. Bah, J'ai réussi là. Là, c'est le moment où ça me saoule la manette. Regardez, je prends la souris, frérot. Voilà, oh, regarde bien. Ah bah tout de suite. C'est un peu plus précis à la souris, hein. Est-ce que je dois viser peut-être plus bas Je comprends pas. Hum. Bon, on recharge. Ça, c'est pas un problème. Ah, c'est bien à la souris aussi, quand même. Hein. Ok. Toucher une cible. Ah maintenant je dois faire à 150 mètres. En fait depuis le début c'était bon quoi. Hop, Ça c'est 100 mètres. Là-bas 150 mètres. Euh, le point zéro comment je suis censé faire. Là. Oh y'a 200 mètres. Gâte bien. Oh je l'ai foiré. Oh je l'ai foiré. Oh je me sens bête. Ah, y a, y a, y a, ça c'est carré ça. Lisez la note laissée ici. Ok, il y a une petite note juste là. Bonjour. Yes, on va chasser du blaireau. <rire> c'est bon ça. Oh regardez un blaireau là. Est-ce que j'essaie de, est-ce que j'essaie de l'avoir là? Oh, le bâtard! Oh punaise! Oh, j'ai cru que je l'avais touché là. Bon, c'est pas grave, il fallait essayer, hein. Il fallait essayer, messieurs, dames, c'est pour le beau jeu. Euh... <rire> ah, c'est ça ce qui est cool, c'est qu'en vrai, on a une liberté. Il ne faut pas être un blaireau. je viens de capter le. Le jeu de mots. Ah, ouais, par contre, ils vont très très vite, hein. Ah! Ah, tu sais plus où aller, hein! Et eh ben voilà. Vous les entendez les chasseurs du dimanche là qui tirent euh, 20 balles Et eh ben c'est moi <rire> Non attendez je suis peut-être un peu trop... Euh... Regardez celui-là par exemple. C'est une blague. Et eh ben voilà. Regardez bien. Oh j'ai touché. Oh, je l'ai pas eu. Oh ça c'est horrible. Non ça c'est pas cool pour l'animal. Non c'est pas cool. J'ai plus de balles. Ah c'est pas cool, l'alcool c'est pas cool On va aller euh, dépecer l'animal j'imagine <rire> Ah non c'est pas cool Ah non Trouvez le blaireau, récupérez-le, prélevez-le Ok Oh oh Ah on voit où c'est qu'on l'a touché euh, de manière précise Et je peux la vendre du coup Pour 22 pièces Ah c'est pas mal ça Et eh bien voilà c'est vendu Ah c'est peut-être un peu dommage Prélevez un blaireau, servez-vous de l'observatoire Attends j'analyse ah ça te permet aussi euh, de, de retrouver la trace je pense Ok Mais du coup c'est un peu dommage le système euh, De vente Parce que du coup il n'y a pas de marché ou quoi Enfin je veux dire c'est très rapide pour se faire de, de... Bon c'est bien aussi hein. Mais euh, par contre j'aurais pas dû la vendre apparemment C'est pas grave au moins je me suis fait de la thune Oh non c'est une blague Oh Oh elle est belle C'est bon il est mort Oh, elle est belle <rire> ah, Mais oui, je lui ai mis deux tirs. Et le deuxième, je lui ai fait dans la tête, regardez. Le premier dans le corps. Et le deuxième dans la tête. Et là, je vais pouvoir acheter un nouveau fusil, le Remington Le Remington 783, c'est bon ça Bah écoutez, on va y aller directement. Hop, le petit voyage rapide qui fait toujours plaisir. Et on est parti les amis, pour s'acheter le Remington. Hop, par ici. Bonjour j'arrive sur l'ordinateur pas du tout c'est ici et je vais dans boutique le Remington il est ici bon c'est dommage que je sois un petit peu obligé parce que j'aurais bien voulu euh, Bah de toute façon c'est bloqué donc j'ai pas le choix je l'achète direct hop j'ai plus de thune ça c'est fait donc du coup je vais pouvoir la mettre en secondaire j'imagine comme ça j'ai deux fusils sur moi par contre ah si c'est bon j'ai un viseur c'est cool que c'est euh, inclus avec Parce que sinon on aurait vraiment l'air con Est-ce que je peux acheter euh, d'autres trucs euh, Sait-on jamais Non tout est verrouillé Pareil pour les accessoires Et pareil pour les délimitations Très bien I use this bad boy for more than 100 Ce joujou n'est pas fait pour être tiré à plus de 100 mètres ah. Essayez toujours de toucher les organes vitaux Pour tuer le plus vite possible Et pour entraîner la mort la moins douloureuse possible Voilà C'est ce que je dis C'est qu'il y a vraiment une chasse un peu Enfin un, un peu ça reste éthique évidemment et bon certes, de nombreux vont me dire que la chasse c'est quelque chose d'éthique de manière générale bien sûr mais il n'empêche que forcément ben, les gens qui connaissent pas la chasse dont j'en fais partie on a forcément des a priori et on a un jugement différent forcément atteigner la prairie en hauteur qu'est ce que tu me racontes oh d'accord on va aller euh, on va aller explorer découvrir d'ailleurs si on regarde la map j'ai pas fait attention mais la map elle est pas petite la map elle est pas petite, on a l'estuaire ici, bois de coton, donc tous les deux des prairies, et on a des gros trucs qui nous attendent, euh, sachant que quand on zoom, voilà, c'est plutôt pas mal, et là on a débloqué un observatoire, forcément c'est là où on était, et bah et on va passer voir là le, attendez hop, repère, je me téléporte ici, et on va aller voir le point d'interrogation les amis, vous savez quoi sur le chemin, tac, on va aller voir le point d'interrogation, c'est top ça c'est également un poste d'observation, poste de chasse. Je sais plus comment on appelle ça. Bon, il n'y a pas d'animaux à... à descendre. J'ai envie de dire tant mieux. Hop, c'est moi qui descends. Oh, c'est trop chou. Allez, petite séquence ASMR. Oh. Hop, petite baignade improvisée. Ok, alors, je vois un observatoire là-bas. Et surtout on arrive dans une zone avec plein d'animaux qu'il va falloir éviter d'effrayer alors ouais bah déjà dans un premier temps il faudrait que je vois les animaux que je dois pas effrayer parce que là je vois pas d'animaux Et j'ai qu'une seule envie c'est courir sur le poste d'observation et c'est ce que je vais faire d'ailleurs je vais continuer de courir Ouais je pense que je peux là Prélever un cerf mulet Ou un cerf à queue blanche Vous avez effrayé les animaux hum. Mais non regarde, se... regarde C'est encore plus simple pour moi En fait ils viennent Ils viennent sur moi carrément Carrément ils sont teubés Hop là à côté Hop là dans le cul ça, normalement. Ah mais c'est horrible ça hein. Bon lui il est Mais frère je lui ai mis 4 balles Il va souffrir le pauvre Non Non mais vous avez vu le nombre de balles que je lui ai mis là Non c'est injuste Ah oh, non c'est injuste Je comprends pas comment il a survécu en fait Avec toutes les balles que je lui ai mis sans deck Non mais c'est injuste, ils arrêtent pas de courir dans tous les sens alors qu'ils m'ont même pas vu frère. Ah là-bas Ouais mais c'est pas les animaux que je chasse. Là, regardez. Non mais c'est abusé. Mais là avec ce sniper, j'arriverai jamais à le toucher de là. Hein. 250 mètres. Ah ouais. Je veux bien essayer mais je vais tout foirer. Et ce serait franchement dommage. Bon lui, ils ont... il a l'air calme. Donc je vais pouvoir m'en rapprocher. En fait j'ai une question pour les chasseurs En vrai. J'aimerais savoir un tir dans la tête En théorie un tir dans la tête C'est instantané C'est one shot tu meurs non Mais en même temps c'est pas éthique On est d'accord Genre ça fait souffrir face enfin, un peu dégueulasse je, je sais pas ce que vous en pensez Je connais pas du tout les règles de la chasse Parce que j'ai bien compris Qu'il fallait pas tirer dans la tête Non mes frères Ils arrêtent pas de courir c'est trop Ils me voient même pas Cermulez, il y en a un juste là au-dessus. Sermulé, ils sont juste au-dessus. Ok, regardez bien, j'ai une idée. Voilà, là je monte, accroupi, sans faire de bruit. Ça devrait être pas mal. Là. Bah non, ils se sont tous barrés de nouveau. Oh Il y a un truc à analyser là Blaireau d'Amérique. Repos, rarement. Oh Oh, mais regardez, il y, y a des traces de pas partout Blaireau d'Amérique. Mais non C'est trop stylé. Bon, du coup, euh, manifestement, je suis pas là où il faut. Il ah, y a des traces de pas, et ça, je reconnais. Voilà, serre à queue blanche. Enfin, j'ai reconnu que c'était des traces de serre. Là, je me sens un petit peu frais, je vais pas vous mentir, parce que j'avais tout de suite compris ce que c'était. Ok, donc là je suis sur la bonne voie Analyser Nourriture Souvent, ok c'est là qu'ils viennent manger les Ok Donc en fait j'aurais juste à attendre Et viendrait viendraient peut-être Bon bah écoutez vous savez quoi euh, Je suis pris d'un élan de Et non pas l'élan <rire> Excellent, je suis pris d'un élan de curiosité D'aller de... voir là-bas Ce pont Les serres ils sont là-bas Get Attends Attendez Mais ils se sont barrés Effrayé, bah ouais frère Je suis à 200 mètres d'eux Ils ont réussi à me capter Attendez Attendez les gars ne bouge plus oh. Ne bouge plus frérot Eh Est-ce que ce ne serait pas un sermulé à 170 mètres. Allez, pitié que personne me crame. Le but c'est que je sois à au moins à moins de 100 mètres. C'est de la merde. Franchement, c'est super sympa. Moi là, ça me fait un peu péter un câble euh, parce que je suis nul. Mais en fait, concrètement, ceux qui aiment la chasse, je pense, ou qui aiment bien faire du sniper de manière générale, tu te mets dans un coin là où ils ont de la nourriture t'as juste à te coucher frérot tu te couches et tu attends et tu snipes. et je pense que ceux qui kiffent faire ça plutôt que le faire sur call of <rire> venez le faire sur le jeu là <rire> non franchement euh, ultra sympa le jeu si je... si je pouvais réussir mon coup ce serait génial Mec genre j'en ai effrayé un alors qu'on me voit même pas On m'entend même pas Yes let's go j'ai retrouvé mon véhicule J'ai trouvé la technique Là c'est le moment où je décompresse Je me laisse aller frérot Les serres n'ont qu'à bien se tenir Parce que là je vais avoir du mal hein. Oh y a moyen Oh let's go Let's go Oh non c'est abusé Ah voilà Classement de chasse gâché, difficulté, voilà, classement de trophée gâché, euh, c'est-à-dire que du coup on peut rien en faire, j'ai pas de caméra de balle, j'ai pas de chasse ou de trophée, par contre je peux évidemment le vendre, mais du coup, en fait, ah si c'est bon j'ai réussi le défi du coup, ok, mais du coup voilà c'est pas du tout euh, éthique hein, évidemment, et par conséquent, euh... bah t'es pas, ré pas récompensé quoi. Commande des restaurants, le ranch de l'ours dirigé par vos gr votre grand-père. Ah, notre grand-père, il dirige un restaurant. et fournit de la viande de gibier chassée de manière éthique, pas comme ce que je viens de faire. Mais votre grand-père étant hospitalisé, c'est vous qui allez devoir tout gérer en son absence. Vous recevrez les commandes des restaurants au fil de votre progression dans le scénario. Vous pouvez y accéder via la messagerie du jeu pour chaque commande. D'accord et ce sera inspecté par les autorités sanitaires etc Voilà il faut juste prélever et tout se fait automatiquement Ce qui est pas plus mal en soi Mais du coup c'est vraiment très simplifié Mais c'est une c'est une très bonne chose D'accord ok c'est bon à savoir Acceptez la nouvelle commande du restaurant sur l'ordinateur de votre grand-père Et bah écoutez on va s'en arrêter là les amis pour cette vidéo On va faire le test là On va faire le test On a un petit peu exploré le, la carte Je viens de créer un pays euh, hop, on va faire un petit voyage rapide au ranch. et du coup, par contre, je vais pas me lasser de cette vue non plus, hein. j'aime beaucoup, hein. là du coup, hop, on va dans l'ordinateur, et on va pouvoir voir Lin Wei. bonjour Wallace, j'espère que cet email te parviendra, euh, c'est le moment de l'année où Cheng va ajouter de nouvelles touches farfelues à notre menu, euh, cette année, il veut s'en prendre à notre recette de poulet, il existe différentes crises de la cinquantaine après tout. J'imagine que c'est celle de mon mari. Euh, nous allons améliorer notre poulet du général Tso, mais avec de la viande de faisan. N'hésite pas à revenir nous voir si tu veux qu'on te serve ta fondue du Sichuan préférée. J'ai toujours ta bouteille de chouchou. Elle t'attend ici. Très bien Donc là, l'idée, c'est de chasser euh, du faisan très sympa, très sympa franchement euh, très content d'avoir pu découvrir ce jeu et encore une fois je remercie vraiment THQ Nordic pour leur, euh, bah pour leur confiance et leur gentillesse parce que du coup j'ai pu vraiment jouer au jeu avant euh, sa sortie et ça c'est vraiment que du bonheur et en plus de ça je peux vous proposer ce gameplay avant même que le jeu sorte donc ça c'est juste vraiment, vraiment phénoménal donc vraiment un grand merci à eux et euh, un grand merci à vous les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas, bah faites le moi savoir en commentaire et petit pouce bleu répondre évidemment à mes petites questions là euh, si vous êtes des chasseurs ou si vous vous y connaissez et puis bien sûr si vous voulez revoir des vidéos sur le jeu, n'hésitez pas à me dire en commentaire évidemment avec grand plaisir, je ferai en fonction de la demande, voilà c'est la courbe de l'offre et de la demande, hein. c'est un petit peu comme le faisant que je vais aller chasser, voilà plein de bisous les amis, à très vite ciao tout le monde